Chers traders et investisseurs, lundi 24 août, bonjour Ravi de vous retrouver après cette interruption, courte interruption estivale. Alors écoutez, les marchés se portent très bien ce matin, après ou grâce à des clôtures positives aux états unis et en Asie. Les volumes ne sont pas encore étoffés, mais on voit bien que les opérateurs ne regardent que le verre à moitié plein et c'est ce qui régit les mouvements ce matin, de plus il y a constamment des rumeurs de vaccins contre la Covid-19 et donc c'est peut-être ça qui donne de, de, de l'ampleur et de l'allure au marché en ce début de semaine. La véritable rentrée n'est pas encore faite, mais n'oubliez pas que les marchés européens sont quasiment au même niveau qu'au début de l'été. Euh, début juillet ils étaient à ces niveaux là en particulier sur le dax donc sur le dax hein, les marchés européens donc il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil et il va falloir attendre de nouveaux catalyseurs qui ne manqueront pas d'arriver dans les jours ou les semaines qui viennent ce n'est pas la même chose du côté américain on n'oublie pas que le nasdaq bat des records toutes les semaines c'est vraiment impressionnant et nous nous demandons aussi dans le contexte économique tout ceci est bien sain Enfin, qui vivra verra, nous allons le savoir assez vite. Dans ce contexte, nous avons réalisé de manière simpliste un seul trade ce matin, un achat sur le DAX dont l'amplitude a été de, 250, de plus de 250 points. Espérons un après-midi quand même plus actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.